Salut les propriétaires immobiliers qui doivent vendre leurs biens dans les semaines qui viennent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose très très importante. Ça signifie pour vous pouvoir vendre dans les semaines qui viennent. Je vais vous parler du marathon de la vente immobilière. A tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai pris la décision qu'il ne fallait pas baisser les bras. J'ai pris la décision que même si vous avez essayé de vendre votre bien immobilier depuis des mois, Voire pour certains des années, il ne faut pas baisser les bras. Et pour ça, il faut que je vous donne encore plus d'informations, plus de techniques, plus de contacts pour euh, que vous ayez une vue d'ensemble, c'est-à-dire, quand je parle plus de contacts, c'est-à-dire des invités, que j'ai des invités euh, divers sur des thématiques qui vont vous permettre d'avoir des, euh, des, des méthodes sur euh, la photo, sur l'aménagement de votre euh, bien immobilier, euh, sur euh, des clés qui vont vous permettre, si vous les appliquez tout de suite, de pouvoir bah, inverser la vapeur et obtenir tout de suite une nouvelle dynamique de votre vente immobilière. Donc, c'est donc quoi le marathon de la vente immobilière L'objectif est de vous donner d'ici la fin de l'année un maximum d'informations pour vous permettre d'inverser la vapeur et donc de redynamiser et relancer votre vente immobilière. Parce que peut-être ça fait des mois, voire des années que vous n'arrivez pas à vendre. L'année 2017, ça y est, elle va s'achever dans quelques semaines. Et du coup, on se retrouve dans une, encore dans une situation, cette année, j'ai pas vendu. Je vous conseille aujourd'hui de tenir bon. Je vais vous accompagner. Je vais vous donner un ensemble d'informations très importantes d'ici la fin d'année, d'ici le 31 décembre. Comment je vais faire Je vais vous faire plusieurs vidéos par jour pour vous donner un élément essentiel à pouvoir mettre en place. Le mardi, je serai en live avec vous pour vous donner les trois secrets. Les trois secrets qui vont vous permettre de vendre votre billet immobilier dans les semaines qui viennent. Quand je dis vendre, ça signifie signer une offre d'achat enregistrée chez le notaire. Si vous faites ça d'ici la fin de l'année, vous pourrez avoir l'argent de votre vente, donc la signature de l'acte authentique dans trois euh, mois. Ce qui signifie que si vous vendez en décembre, vous allez pouvoir obtenir... Euh, votre, euh, votre argent en mars. Si vous vendez en janvier, ce sera donc en avril. Donc c'est maintenant, là, c'est tout de suite qu'il faut se mettre au boulot. Donc je, de, depuis maintenant un certain temps, euh, vous me suivez. Je vous donne des conseils. Je ne sais pas si vous les appliquez. C'est pas toujours évident d'appliquer des, des conseils qu'on donne gratuitement parce qu'on se pose toujours la question ouais, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai Et Puis euh, je vais encore un peu attendre. Là, je vais vous mettre dans une dynamique et dans une obligation de passer à l'action. Alors, il faut prendre une décision. Prenez la décision ferme de vous dire, oui Frédéric, il a raison. Si je ne me mets pas en action maintenant, ça va encore prendre combien de temps Est-ce que l'année prochaine, je vais vendre C'est très important cette réflexion. Donc, ce que je vais faire, le mardi, je serai donc en live pour vous donner les trois secrets qui vous permettront de vendre votre bien immobilier facilement en 31 jours sans avoir à payer de frais d'agence. Je suis euh, aujourd'hui, je vais rencontrer Yannick Delonglet. Yannick Delonglet, c'est un spécialiste de la photo immobilière. Je vais l'interviewer, je vais euh, vous donner énormément euh, d'éléments d'information pour que vous puissiez obtenir également trois secrets. Ah, Il y a un petit avion qui passe. C'est un peu de bois, c'est un hélicoptère plutôt. Là, je suis toujours dans le parc, hein, si vous voyez. Donc, ce que je vous disais. Il faut, absolument, il faut absolument que je vous donne aussi des informations concernant votre communication visuelle. Je pense que vous négligez votre communication visuelle, même si vous avez l'impression qu'elle est bonne. Je vous le dis, si votre bien immobilier n'est toujours pas vendu, c'est que votre communication visuelle manque d'éléments importants pour faire la différence, parce que cette communication visuelle vous permet de vous dissocier avec vos annonces immobilières. Donc, L'objectif va être que votre annonce immobilière devienne l'annonce immobilière numéro 1 de votre catégorie. Ensuite, le jeudi, le jeudi, je vais vous expliquer comment vous devez présenter votre bien immobilier aujourd'hui sur internet. Il y a une façon de faire, il y a une technique de communication à mettre en place. Donc imaginez-vous si vous me suivez bien jusqu'à la fin de l'année, que vous appliquez tout ce que je vais vous conseiller. La logique voudrait que lorsqu'on est dans une, dans un, dans une dynamique d'action massive, que vous puissiez déclencher ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est quoi la loi de l'attraction C'est un effet mécanique qui se crée lorsque vous avez euh, mis en place sur une, euh, une vision très, euh, très claire de ce que vous voulez et des actions qui convergent vers le, le même objectif, donc pour vous... Ça sera de vendre votre bien immobilier, mais surtout de faire connaître la vente de votre bien immobilier. Du coup, vous serez dans une situation où vous aurez la possibilité d'obtenir très rapidement des contacts, des contacts qualifiés, des contacts motivés, des contacts qui vous permettront, lorsqu'ils viendront visiter, de pouvoir vous faire une offre à la fin de la visite de votre bien immobilier. C'est l'objectif que je me donne pour vous. Alors moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique est-ce que vous dites, non, on va laisser passer les fêtes et puis après on verra bien euh, de toute façon là c'est mort, c'est la fin de l'année C'est une très grave erreur parce que les acquéreurs de fin d'année sont des acquéreurs spéciaux Ce sont des acquéreurs qui sûrement pour la plupart n'ont pas encore trouvé leur bien immobilier, ils cherchent souvent depuis euh, le début de l'année ils sont assez difficiles donc en fin de compte tous les autres biens leur ont permis de faire leur étude de marché et là, ben, ils ont décidé maintenant qu'ils savaient exactement ce qu'ils voulaient et du coup ben, ce sont des gens qui sont euh, très efficaces parce qu'ils ils, ils savent donc donc ils peuvent prendre une décision si, le, si votre bien immobilier leur plaît alors vous allez voir ce qui va se passer ils vont s'engager tout de suite après la, la, la visite immobilière la visite de votre bien immobilier donc je reprends si vous êtes prêt je vais vous permettre grâce au marathon de la vente immobilière ça va commencer la semaine prochaine donc vous allez recevoir des emails de ma part, des emails qui vont vous permettre de vous inscrire euh, euh, au live du soir, des emails qui vont vous permettre de regarder mes vidéos. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne YouTube, allez-y, je vais vous mettre le lien. Et quand vous inscrivez, vous abonnez et ensuite vous cliquez aussi sur la petite, euh, comment on appelle ça, la petite cloche, pour que vous soyez averti d'une notification quand je vais mettre une vidéo en ligne inscrivez-vous sur ma page Facebook réussir euh, non c'est pas réussir c'est vendre sa résidence principale en 31 jours le nom de ma page Facebook vendre sa résidence principale en 31 jours voilà je pense que je vous ai tout dit là on va relever les manches il nous reste quelques semaines d'ici la fin de l'année j'espère que certains d'entre vous vont reprendre confiance et que vous passerez un super noël parce que vous aurez signé une euh, une offre d'achat enregistré chez le notaire et même si encore vous n'étiez pas sur cette situation là que vous aurez relancé, redynamisé votre vente immobilière vous aurez déjà eu des contacts, vous aurez de nouveau eu des visites qui fait que ce Noël, ça sera quand même un, un, un Noël où vous serez plus rassuré en disant voilà j'ai mis une stratégie en place j'ai une, une stratégie écrite, j'ai une stratégie visuelle j'ai des outils, j'ai tout pour que en début d'année ma vente immobilière puisse se réaliser. En tout cas, c'est mon objectif d'ici la fin de l'année pour vous. Et je compte sur vous pour qu'on puisse travailler ensemble sérieusement. En tout cas, moi de mon côté, je bosse. Vous voyez, là, je suis dans mon parc. Tous les matins, je fais le tour de mon parc qui fait 5 km. Pourquoi Pour pouvoir avoir assez d'énergie la journée. Pour vous faire les, les éléments et les vidéos euh, nécessaires. Pour que vous puissiez avoir... Un flux d'informations euh, très pertinentes que vous pouvez appliquer dès maintenant pour avoir des résultats immédiats. Allez, c'est parti pour le marathon de la vente immobilière.